Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler d'un jeu boutique, un jeu qui est en précommande depuis quelques semaines et qui, on l'espère, sera livré d'ici la fin de l'année en France, il s'agit donc de l'Insondable. Je fais assez peu de vidéos euh, de jeux boutique sur ma chaîne, une des raisons c'est qu'on ne bénéficie pas de cette campagne de financement qu'on va avoir sur Kickstarter, GameFound et autres, donc on n'a pas autant d'informations autant en avance et puis on n'a pas autant de communication, là en l'occurrence en France on a quasiment rien eu, c'est à dire pas de campagne avec les, les influenceurs ou même de campagne de publicité. On n'a pas d'informations sur le site français de l'éditeur Fantasy Flight, euh, alors que le prédécesseur de ce jeu, le jeu dont celui-ci s'inspire, est pourtant très renommé, on va en parler. Par contre, euh, l'éditeur sur son site américain a publié une série d'articles depuis cet été pour teaser un petit peu cette sortie de jeu, et a même publié une vidéo d'unboxing avec un des auteurs, donc tous ces liens-là, toutes ces références dont je m'inspire, je les mets dans la description pour les plus anglophones et les plus curieux d'entre vous. Et puis moi, en attendant, j'ai rassemblé donc à peu près tout ce qu'on pouvait savoir, et puis je vous fais un petit topo de « est-ce qu'il faut être hypé, est-ce qu'il faut précommander ou acheter, si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard, ou bien est-ce qu'il faut se méfier et puis garder un oeil sur certains aspects qui pourraient poser problème ?» C'est parti L'éditeur Fantasy Flight Games, je suis convaincu que vous le connaissez, puisqu'il a depuis quelques années maintenant le vent en poupe. Euh, il est à l'origine entre autres de deux grandes licences, euh, Arkham Horror, que ce soit le jeu de cartes ou bien euh, les jeux de société, et puis aussi le fameux Marvel Champions, donc quand même un, un éditeur qui a un certain rayonnement y compris en France. Mais c'est un éditeur qui est aussi connu pour un jeu un petit peu plus particulier, un petit peu plus obscur, c'était le Battlestar Galactica. Un jeu à identité cachée, euh, la plupart des gens qui en parlent aujourd'hui, ce sont des gens qui n'y ont pas joué parce que c'est un jeu qui a plus de 10 ans, qui est quasiment épuisé partout et qu'il est littéralement impossible de trouver d'occasion à un prix raisonnable. C'est la première raison de s'enthousiasmer de la sortie de l'Insondable qui reprend vraiment les mêmes concepts de, de suspense et d'identité cachée, euh, moins les références à la série qui rendaient du coup le jeu peut-être plus difficile d'accès et puis qui, il faut bien euh, l'admettre, ont assez mal vieilli. Pour situer quand même le contexte, dans Battlestar Galactica, vous incarniez un membre de l'équipage du Galactica, qui essayait de survivre pendant un certain temps à des attaques de Silon dont un ou plusieurs d'entre eux avaient réussi à se glisser dans l'équipage. Alors si je devais du coup expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas la série, la, les Cylons ils ressemblent à des humains, mais c'est pas vraiment des humains en fait, et ils sont même en guerre avec eux, ils essayent de les détruire, mais même dans ce complot là il y a un autre complot, enfin euh, du coup c'était une, vraiment une purge expliquée, et euh, quelqu'un qui ne connaissait pas la série et qui n'avait pas suivi tout ça, n'avait peut-être pas forcément envie de se pencher vers ce jeu, alors que derrière ça il y avait des mécaniques qui étaient excellentes. Avec l'Insondable, on retrouve des bases bien connues, puisqu'on est dans le monde de Horror à Arkham, et par extension donc dans le monde de Cthulhu, euh, inspiré des œuvres de Lovecraft, donc ça rend le jeu bien sûr beaucoup plus accessible à un plus grand monde, puisque c'est quelque chose qui est aujourd'hui très très populaire. Dans ce jeu, vous incarnez un membre de l'équipage, encore une fois, mais cette fois du SS Antarctica, qui est un grand paquebot qui vogue vers Boston, et euh, au fil de la traversée, finalement, on sent quelque chose cloche, il y a les gens qui commencent à faire des cauchemars, on entend des bruits étranges, même la nuit en mer... Et puis à un moment dans la chapelle on va retrouver un cadavre et là euh, non seulement on va vraiment être certain que quelque chose cloche mais en plus tout va vraiment partir en vrille. Sachant que les forces maléfiques qui sont à l'œuvre vont être à la fois sur le bateau et puis aussi à l'extérieur du bateau. Alors à partir de maintenant je vais illustrer ma vidéo avec les quelques visuels que j'ai récupérés sur le site de, américain de l'éditeur, il est hors de question que j'aille vampiriser les quelques youtubeurs américains qui ont, qui ont parlé de ce jeu, euh, du coup ce sera surtout moi qui parle face à la caméra, il n'y aura pas énormément d'illustrations et que je m'en excuse, euh, cependant je vais quand même essayer de, de montrer quelques visuels pour, euh, pour marquer les, les points clés. Dans ce jeu donc on joue sur un grand plateau qui représente le SS Antarctica vu du dessus, euh, sur ce plateau là, là on le verra pas très bien sur l'image que je vous diffuse, il y a quatre compteurs hein, qui sont en fait les conditions de défaite pour les membres de l'équipage, on a la santé mentale, on a le carburant, le charbon ce qui fait avancer le paquebot, on a euh, les vivres bien sûr et on a les passagers, si un seul de ces compteurs arrive à zéro c'est perdu sauf bien sûr pour les traîtres, hein, pour les serviteurs du démon on va en parler après. Chaque joueur va incarner un membre de l'équipage, donc un membre important, ça va être le capitaine, ça va être le mécanicien, ça va être l'infirmière, chacun avec des pouvoirs particuliers censés aider à la traversée, mais aussi avec des caractéristiques spéciales qui vont être utiles pendant les, la résolution de tests, en fait on va voir des épreuves, des, des problèmes qui vont se résoudre pendant la traversée, et chacun, selon ses connaissances, pourra essayer de participer euh, à leur résolution. Au début de la partie on va distribuer des cartes loyauté, secrètement bien évidemment, euh, qui vont informer chaque joueur euh, s'il est humain ou possédé, euh, c'est-à-dire loyal ou bien démoniaque. Côté humain on a deux objectifs, le premier le plus important bien sûr ça va être d'arriver à bon port, donc de faire avancer une petite piste euh, qui symbolise l'évolution du bateau en mer. Et puis il y a une quête un petit peu secondaire qui va être euh, d'accomplir une sorte de rituel. Alors ce rituel là il ne fait pas gagner la partie, mais il permet d'éloigner en fait les forces obscures, c'est à dire toutes les, tous les monstres et les, toutes les vacheries qui vont essayer de couler le bateau ou d'attaquer le petit personnel. Les pouvoirs de chaque personnage sont vraiment intéressants parce qu'ils sont à double tranchant. Euh, L'infirmière par exemple elle peut utiliser des ressources en nourriture du bateau afin de soigner ses coéquipiers. Et euh, le mécanicien par exemple peut euh, griller des ressources, donc du carburant du bateau pour essayer d'avancer un petit peu plus vite. Et ça, c'est vraiment génial, parce que si vous êtes possédé, le but, ça va être de nuire à la, au voyage, d'y de, de, de, de mettre une fin prématurée sans se faire remarquer. Et du coup, bah, si je suis infirmière, je peux dire « Ouais, mais il faut absolument que je te soigne, tant pis, on, on tire un peu sur les arbres de nourriture, ça va bien se passer. » Et de la même manière, si on est mécano, on va dire « Bon, euh, là, faut qu'on speed un peu, il faut qu'on essaie de finir le jeu rapidement, donc je vais essayer de tirer sur les, sur les ressources en carburant. » Tout ça bien sûr va servir à affaiblir ces fameux compteurs qui vont peut-être se rapprocher dangereusement de zéro. Et si vous la jouez assez finement, vous pourrez par la suite, euh, ou en profitant d'un événement malencontreux, euh, bah, abaisser, finir d'abaisser ce compteur de nourriture ou de carburant à zéro. C'est vraiment bien parce que ça évite les mécaniques parfois bancales de certains jeux à identité cachée, où finalement le traître doit se comporter en traître s'il veut faire avancer son, son bazar. Euh, là il va vraiment, il y a une, un gros aspect roleplay, il va vraiment falloir faire semblant de vouloir aider. Et même parfois, je pense vraiment aider euh, pour se fondre dans la masse et pour pouvoir amenuiser les ressources au maximum jusqu'au moment où on pourra donner le coup final, euh, qui arrivera donc soit de votre fait, soit du fait du hasard de, de, de cartes qu'on va tirer, afin de mettre un terme à l'aventure. Justement, je l'évoquais, l'autre moyen de s'aborder cette aventure et de gagner pour les personnes qui sont possédées, c'est de s'aborder les fameux tests. Très régulièrement, vous allez tirer des cartes euh, qui sont toutes euh, assez négatives, ça va être des pénuries de nourriture, ça va être des pas de moteur, des choses comme ça, et ça va demander pour être résolu, pour être compensé ou amorti, euh, l'investissement d'un certain nombre de cartes. Rappelez-vous, chaque personnage a un certain nombre de capacités, donc il a des cartes qui vont avec, vous pouvez être intelligent, vous pouvez être musclé, vous pouvez être bricoleur, etc. Donc quand une, un événement arrive, voilà, une panne moteur, tous ceux qui ont des vagues notions en bricolage peuvent, s'ils le souhaitent, ils sont pas obligés hein, euh, peuvent dire Bon bah okay, ok, je vais participer et je vais essayer d'aider à résoudre ce problème-là pour, pour pas que ça n'empire. Tous ceux qui ont choisi de participer vont poser face cachée un certain nombre de cartes de leur main, de leur choix, donc qui vont investir un petit peu leurs propres ressources, en essayant d'atteindre un objectif qui va être fixé par la carte, euh, la carte de challenge. Euh, ces cartes-là donc sont mises face cachée, sont mélangées, sont ensuite toutes révélées. On va regarder à la fois s'il y en a assez, bien sûr, pour euh, pour régler ce, le, le, le problème en cours, mais surtout s'il y a des cartes qui ne correspondent pas à ce qui est demandé. Alors j'ai pas d'exemple concret, j'ai pas la règle sous les yeux, hein, mais j'imagine que si vous mettez des cartes d'intelligence sur un, une, un un problème qui demandait des, des cartes de, de force, par exemple, euh, eh bien le problème empire ou du moins persiste. Et encore une fois, il faudra l'avouer finement puisque si vous êtes un des traîtres une des personnes possédées il va falloir essayer de poser les mauvaises cartes de temps en temps donc pour aggraver la situation du bateau et peut-être euh, achever ce que vous avez commencé de à faire en, en prenant dans les ressources sous prétexte d'aider l'équipage mais pas à chaque fois puisque évidemment euh, les joueurs autour de vous euh, vous scruteront comme vous les scruter et finiront bien vite par se dire, tiens c'est bizarre, à chaque fois qu'un tel participe, euh, le test est raté. Dans ce cas-là, ils ont la possibilité de vous dénoncer, de vous mettre en cellule, bref, c'est pas un bon plan. Donc il faut la jouer finement, mais vous avez plusieurs ficelles à tirer pour progressivement euh, amonuiser les, les ressources du bateau, les amoindrir, les affaiblir et puis attendre un coup du sort ou peut-être le déclencher pour mettre un terme définitif à la partie. Alors dernier obstacle sur le, le parcours des, des humains loyaux, de l'équipage qui essaie de braver tous ces périls, ce sont les monstres qui vont attaquer, alors on les voit un petit peu sur l'image que je vais remettre là sur le, sur le plateau, euh, vous allez avoir à la fois une, un abordage euh, de petites bêtes, de, de, de serviteurs de Cthulhu, et vous avez une espèce d'énorme monstre qui va, de ce que j'ai compris, euh, recharger le bateau et faire son possible pour le rattraper et le couler, euh, ça c'est ce qui est contré normalement avec l'accomplissement du rituel entre autres, mais ça fait un challenge de plus, une chose de plus à gérer euh, pour les équipiers loyaux, et ça peut sembler être beaucoup, mais il faut pas oublier que le traître, le ou les traîtres, puisqu'on va en parler il va y en avoir plusieurs potentiellement, euh, il faut quand même qu'il ajoute fine. Euh, s'ils si sont dénoncés, s'ils sont reconnus, ils vont finir en cellule, et une fois en cellule, à moins d'être secondé par un autre... Euh, d'autres entités maléfiques, euh, vous aurez bien du mal à mettre les joueurs à la peine et donc ils auront euh, tout loisir, sachant qu'ils peuvent maintenant se faire confiance, euh, à progresser et à faire en sorte que le bateau arrive à destination. Il y a quand même deux, trois trucs qui permettent de pallier le fait peut-être de se faire griller trop tôt ou bien euh, juste de pas réussir tout seul à, à s'aborder l'équipage, euh, c'est qu'au milieu de la partie, mais aussi... Si le, le traître se fait démasquer, il va y avoir de nouvelles cartes de loyauté qui vont être distribuées. C'est-à-dire que potentiellement, il y aura un ou plusieurs nouveaux traîtres parmi vous. Et ça entretient une espèce de paranoïa constante qui fait qu'il ne faut pas juste chercher l'ennemi. mais Il va falloir en, en permanence remettre en question les actions de tout le monde. Puisque les, les loyautés peuvent changer et n'importe qui peut basculer à tout moment. C'est ça, je pense, qui fait vraiment peur, qui fait que l'ambiance est, est réussie et j'imagine assez prenante. Euh, dernier point que j'aborde par rapport à ceux ou ces infectés, ceux ou ces possédés, ils vont avoir la possibilité, et ça c'est intéressant je pense, euh, soit quand le bateau est vraiment au bord du précipice en termes de ressources, de stats, euh, soit parce qu'ils n'arrivent plus à faire autrement et que ça ne marche pas, ou qu'ils peut sentent peut-être qu'ils vont, qu vont être bientôt découverts, ils ont la possibilité de se révéler directement, complètement. Le fait de se révéler, ça va déclencher un pouvoir extrêmement fort, euh, qui est propre encore une fois à chaque personnage, donc vous allez vraiment mettre un gros coup au bateau qui, si vous avez bien planifié votre coup, suffit à, à, à le terminer, à finir, à mettre fin au jeu, euh, si ce n'est pas le cas au moins à l'affaiblir, par contre l'inconvénient c'est qu'à partir de là, c'est de la chasse à la sorcière, tout le monde va vouloir vous gouiller, il est interdit en fait d'attaquer d'autres personnages, euh, à moins que euh, le ou les possédés se soient révélés. Donc à ce moment-là, ça devient une course, j'imagine autour du pont pour essayer d'échapper à la à la horde de d'équipage d'équipiers en furie qui veulent vous vous dessouder. Donc c'est une, une décision à, à bien pondérer. Il y a beaucoup beaucoup de choses à penser finalement dans le jeu euh, et une ouais, un, une action qu'il faut faire au bon moment. Connaissant moi le succès de Battlestar Galactica, euh, ayant un goût, vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu, pour les jeux à identité cachée intelligents, qui incluent une partie de roleplay, euh, j'ai tout de suite précommandé dès que c'était possible l'insondable, euh, en étant pour le coup très très peu renseigné, même pas du tout renseigné sur le jeu. Il y a deux ou trois points, deux surtout, que j'ai découvert un petit peu tard, et qui peuvent jeter une ombre au tableau euh, d'un jeu qui là, comme ça, a l'air vraiment, euh, vraiment génial, euh, hollywoodien et... Euh, avec une ambiance très très forte, la première c'est que j'ai peur que ce soit long, très très long, la boîte annonce une à deux heures de jeu, pour un jeu, donc c'est 3 à 6 joueurs évidemment, à 2, ça a assez peu d'intérêt, une à deux heures ça me paraît généreux, vu le nombre de choses qu'il y a à faire, et puis le nombre d'interactions possibles, puisque j'imagine que dans un jeu comme celui-ci, euh, il y a beaucoup de paroles, au-delà de poser une carte, déplacer un, un pion ou ce que vous voulez, on va beaucoup parler, on va se jouer, on va s'interroger, on va remettre en question, peut-être prendre des décisions collégialement, et donc ça mène aussi à mon deuxième point, qui est que j'espérais ou je pensais euh, que ce jeu serait un petit peu plus léger en termes de mécanique. Quand on regarde, euh, Jeter un œil, même si vous n'êtes pas particulièrement anglophone, euh, les, les, les articles qui sont euh, présents donc, euh, là, en lien dans la, dans la description, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, à voir, il y a beaucoup, beaucoup de cartes qu'on tire, il y a beaucoup d'actions, de, de conséquences, etc., et moi qui espérais un jeu un petit peu universel, peut-être pas familial non plus, mais euh, auquel on peut, euh, grâce auquel on peut amener autour de la table des gens qui sont pas forcément des joueurs de jeux de société, j'ai peur que quand même, il y ait une petite barrière avec euh, toutes les capacités à connaître, bien jouer son truc, connaître les cartes, euh, comprendre son environnement, les interactions, etc. Il y a pas mal de choses, si vous regardez les vidéos réelles qui ont été publiées en, en anglais aussi par, euh, par quelques collègues américains, euh, ces vidéos qui vont faire parfois 40-45 minutes avec beaucoup de chapitres, c'est-à-dire beaucoup de sections, euh, voilà, ça c'est peut-être des obstacles, c'est des choses en tout cas à prendre en compte, puisque depuis Battlestar Galactica, il euh, y a des mécaniques qui ont été ajoutées. c'est pour le mieux, puisque je pense vraiment qu'en termes d'immersion, en termes d'expérience, terme euh, vous jouez à ça aux chandelles, je pense que c'est absolument magique, avec une, une bande-son qui va bien, mais n'espérez peut-être pas ramener euh, Tati Daniel sur ce jeu-là, si elle a plus l'habitude des, des dames et, et, et des bingos, vous voyez euh, il faudra, ça va se réserver à une partie peut-être pas de core gamers, mais en tout cas de joueurs qui ont déjà un petit peu d'expérience, de joueurs avertis euh, qui vont comprendre les mécaniques et pas juste jouer au hasard balancer leurs trucs comme ils peuvent et puis se révéler au bout du deuxième tour pour euh, courir comme des poulets sans tête en malgré tout moi je reste super hypé par ce jeu euh, de par la paranoïa permanente qu'il entretient, le fait qu'il y ait des cartes euh, loyauté qui soient tirées au fil du jeu que si un, un traître se faisait dessouder il va donner ses cartes donc à la fois ses cartes loyales et ses cartes traîtres qui veut s'en les montrer, donc ça va un petit peu propager le, le virus, vous voyez la malédiction ça je trouve ça génial euh, le nombre de, de moyens que va avoir un sbire pour nuire aux autres, un sbire de Toulouse, un, un possédé est aussi très intéressant, je vous l'ai dit ce, ce, cette espèce de, de double jeu qu'on peut avoir, c'est à dire euh, sacrifier des ressources du, du bateau, mais peut-être pour bien faire, mais peut-être pas, et du coup est-ce qu'on va pas à un moment dénoncer un innocent, le mettre en prison et puis laisser du coup le, le traître euh, agir à sa guise, je trouve que ça, c'était vraiment réfléchi que tout pouvoir puisse être utilisé pour nuire, mais sans que ça se voit jamais vraiment. Euh, donc voilà, je l'ai dit, cette notion sociale, cette notion d'échange, de bluff, qui est importante, on se contente pas juste du matériel du jeu, c'est une expérience humaine, je pense, et, et c'est aussi pour ça que j'ai euh, hâte de le recevoir. J'espère avoir l'occasion, si je le reçois bientôt, euh, de vous en faire une démonstration physique, c'est-à-dire de pouvoir déballer la boîte, de pouvoir vous montrer comment ça marche, de lire aussi les règles et de vous parler un petit peu plus précisément de tout ça. Mais il me paraissait intéressant, comme il y a assez peu de contenu là sur, euh, sur YouTube, sur le YouTube francophone sur ce jeu, il me paraissait intéressant bah, de vous en parler, peut-être aussi de vous faire découvrir un, un type de jeu, un type de mécanique que vous n'avez jamais forcément abordé. Je pense que malgré les règles qui sont pas les plus simples du monde, c'est une belle porte d'entrée parce que c'est un monde que tout le monde connaît, que beaucoup de gens aiment, et puis euh, ça pourrait peut-être vous donner envie après de partir sur des jeux un petit peu plus velus, toujours sur ce système d'identité cachée, il y a quelques très très bons jeux, euh, celui-ci encore une fois est un excellent point de départ euh, voilà, j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à tout ça, allez voir éventuellement au moins les visuels si vous ne parlez pas anglais dans les liens que je vous ai donnés en description. Nous on se retrouve dans très peu de temps pour ma couverture d'une très très grosse campagne, je pense que vous l'attendez, et je pense que vous voyez plus ou moins de quoi je parle parce que c'est aussi derrière moi. Je vous souhaite en attendant de belles parties et je vous dis à très bientôt.